Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler modélisation et impression 3D, assemblage d'un modèle Lego. Et je vous emmène avec moi pour découvrir quelques sites dont la petite histoire est plutôt en lien avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti pour le 2021 et top générique Commence notre visite avec le dolmen de Hamel, également appelé la pierre aux savates ou encore la cuisine des sorciers. Pourquoi la cuisine des sorciers Tout simplement de par la présence de cupules. Alors les cupules, c'est des petits réceptacles de la taille globalement d'un gobelet d'aujourd'hui. Et certains attribuent euh, cet usage à des sorciers pour réaliser des décoctions euh, ou encore des sortilèges. Autre phénomène un peu particulier, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on a un tout petit peu d'imagination et de vue, ces cupules représenteraient l'astre de la grande ours. L'astre de la grande ours. Ne serait-ce pas l'astre qu'on appelle également la grande casserole Ça colle plutôt bien avec euh, la notion de cuisine des sorciers. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse poursuivre la vidéo. On va se retrouver sur un live Twitch pendant lequel on a réalisé le montage d'un Lego, le Lego spécial Fête d'Halloween de cette année. A tout de suite. Le projet un petit peu du jour, c'est celui-là. On va faire un hibou. Vous allez retrouvé en haut ici l'avancée du projet. Donc, ça vous permettra de voir quels sont les éléments et à quelle étape on est. Alors, là, tac, voilà. Et donc, on va commencer de ce pas. Et d'avance, bienvenue à tous ceux qui rejoindront ce live. Et pour ceux qui regardent. En replay, bah, je vous souhaite un bon visionnage. Moi, voilà, je me lance. Et donc là, l'idée aussi, c'est par rapport à d'habitude où tout le monde est plutôt euh, spectateur au montage. Et eh ben, on va essayer de faire quelque chose euh, d'un peu plus euh, marrant. C'est-à-dire que là, de temps en temps, je vais ouvrir ça. Il y aura toutes les pièces qui seront mélangées, et en fonction du plan qui est donc ici. Bah, le but ça sera que vous les viewers vous me montriez dans quelle case se trouve la pièce que je dois prendre pour continuer le montage. Comme ça on monte bah, le projet mais euh, à plusieurs. Donc, je vais commencer par ouvrir tous les paquets, comme ça ça mélangera toutes les pièces, ça sera euh, plus marrant. bien de faire m'humuse avec les Legos, et Donc là, je m'amuse à chercher mes pièces. Il y a aussi une version, si tu as envie de jouer, hein, euh, où euh, bah pour faire les Legos, il faut retrouver les pièces, et pour trouver les pièces, bah tu peux me dire euh, où est-ce que je dois chercher euh, l'une des pièces euh, qui ressemble à celle-là. Si tu arrives à en trouver une, je la prends pour le rajouter au montage. D4, hein. D4, D4, D4. Alors si tu me parles de celle-là, c'est raté, parce que ça. Et hop C'est une fleur. Hop. Il y en a deux. Alors attends. D4. D. Euh. Moi c'est à l'envers. D4. Ah oui, là, bien vu. Eh t'as un bon écran. Hein. Hey, je vous propose un petit jeu. L'idée, c'est de mettre la définition d'un acronyme directement dans les commentaires. Alors, je vous demande juste de respecter une petite règle. Il y a des jeunes qui peuvent regarder les commentaires, donc restez soft. On va faire le tirage des quatre lettres de l'acronyme. Oula, euh, bah, bon courage. Bah, il vous reste plus qu'à trouver une définition pour l'acronyme SWGN. Société... Des wagons, la gendarmerie nationale. Trouvez autre chose. À votre tour. Là, maintenant, je vous amène sur le site dit de la pierre du diable. Bon, en réalité, c'est le menhir de l'écluse. Mais la pierre du diable, ça, ça mieux, on est d'accord. Il y a surtout qu'il y a une petite histoire derrière cette pierre. Et je vais vous la raconter dès maintenant. Bon, là, on n'est clairement pas sur de la petite pierre. Et le pire, c'est que quand je vais vous raconter l'histoire de cette pierre, ça va vous faire peur. Vous voyez ici une trace qui pourrait représenter une tête avec une longue aile et le reste du corps. Serait-ce la trace du diable Et ces griffes que l'on voit là seraient ce les traces des griffes du diable Je vais vous raconter une histoire, installez-vous confortablement. Il y a plusieurs années, un fermier, alors que sa grange venait d'être détruite par un incendie, se retrouvait fort dépourvu, au moment de devoir protéger sa récolte, car il n'avait plus de grange pour la protéger. C'est alors que le diable se présenta à lui et signa un pacte avec lui. S'il parvenait à construire la grange complètement dans la nuit avant que le coq ne chante le lever du jour, alors il emporterait l'âme du pauvre fermier. Le fermier signe le pacte avec le diable et le diable se met tout de suite à ses affaires. Mais il triche un petit peu. Il amène avec lui toute une armée de diablotins qui lui permettent de monter la grange à une vitesse de plus en plus rapide. Le fermier alla donc prévenir sa femme du pacte qu'il avait signé avec le diable et surtout pour lui faire ses adieux. Sa femme eut alors l'idée d'aller allumer une torche et d'aller éclairer le poulailler. Le coq, pensant que l'aurore était arrivée, se mit à chanter avant même le lever du jour. Le diable, constatant qu'il s'était fait flouer, dans l'énervement, attrapa la pierre qui devait servir au pignon de la grange et la jeta au loin. C'est ainsi que la pierre tomba en plein milieu de ce champ. Et les traces que l'on retrouve sur la pierre ne seraient autres que les traces des griffes du diable lorsqu'il se saisit de la pierre avant de la lancer. Bon, euh, je sais pas vous, mais moi l'ambiance là, elle commence à ne... je sais pas. Je ressens comme une présence... Je sens qu'il faudra mieux que je me sauve, là, maintenant, tout de suite, Ouais, vraiment, là, maintenant. Bon, pendant qu'on s'enfuit un petit peu de cette pierre du diable, je vous propose d'enchaîner la vidéo et on va aller voir un petit peu comment on va modéliser un petit décor pour mettre le Lego. Allez, c'est parti, rendez-vous le studio Fusion 360. Et euh, on ne fait pas gaffe à la coiffure qui est dans le vent. Vous voulez des vidéos en extérieur, vous avez des vidéos en extérieur. Allez, à tout de suite dans le studio. La modélisation sur laquelle on va partir aujourd'hui va partir du principe de faire une citrouille dans laquelle je vais pouvoir positionner le modèle Lego que l'on a monté précédemment. Donc, dans un premier temps, je vais modéliser une forme qui prend globalement le volume du modèle Lego pour pouvoir savoir quelle sera la dimension de la citrouille que je vais pouvoir réaliser juste après la première étape va consister à réaliser le profil global de ce que sera la citrouille pour ce faire j'utilise l'outil spline avec l'option spline de point de lissage ensuite je vais cliquer sur l'option créer une forme dans cette fenêtre je vais pouvoir créer une révolution du profil que j'ai dessiné précédemment qui tournera autour de l'axe X Avant de cliquer sur OK, je vais pouvoir sélectionner le nombre de faces que je souhaite en hauteur et en révolution afin de pouvoir par la suite dessiner les différentes tranches de ma citrouille. Une autre étape importante consiste à aller chercher le bon mode de symétrie, de cette manière chacune des tranches pourrait être réalisée avec une seule action, je ne serai pas obligé de répéter l'action sur chacune des tranches. Ensuite, pour pouvoir faire les modifications que vous souhaitez, vous cliquez sur « Modifier » et vous allez pouvoir sélectionner une arête en double-cliquant dessus. Et là, vous allez voir apparaître plusieurs outils. Le point central qui va vous permettre de changer l'échelle de l'axe que vous avez sélectionné. Les flèches qui vont vous permettre de faire une translation sur cet axe de l'arête que vous avez sélectionné. Et le petit carré qui vous permet de faire un déplacement de cette arête sur le plan que vous avez sélectionné. Toujours avec le même outil, mais maintenant en cliquant sur le bouton ALT de votre clavier, vous allez pouvoir créer des modifications qui vont rajouter des facettes à votre objet. C'est cette méthode que j'ai utilisée pour créer la queue de la citrouille. Pour fermer la queue, vous allez pouvoir utiliser l'option remplir le perçage, je vous laisse sélectionner les différentes options qui s'adapteront à votre souhait de remplissage. Certaines vont faire un mode étoile où tous les arêtes vont se regrouper au milieu, d'autres vont faire des formes un petit peu plus euh, alambiquées, je vous laisse tester les différentes options. Ensuite j'ai utilisé l'outil subdiviser disponible également dans le sous-menu Modifier. ça va me permettre de subdiviser les auréoles du dessus de la queue pour pouvoir créer une forme comme si on venait de couper la queue de la citrouille. Une fois qu'on a terminé la forme qu'on estime qu'elle correspond à nos attentes on peut cliquer sur terminer la forme. de retour sur notre plan de travail on va pouvoir aller sélectionner dans, euh, dans les options scinder le corps pour pouvoir scinder le corps on va d'abord créer un plan pour pouvoir choisir à quel endroit on va faire la découpe dans la citrouille donc là je vais utiliser l'outil plan de décalage je positionne mon plan là où je le souhaite et ensuite je vais pouvoir aller sélectionner l'option scinder le corps je vais sélectionner ma forme puis mon plan de découpe et ça va créer une deuxième forme la citrouille est ainsi coupée en deux j'ai deux objets pour reconstituer la citrouille afin d'évider la citrouille j'ai pris le choix de dupliquer la citrouille et d'en réduire l'échelle de cette manière la citrouille interne je peux lui donner la forme que je veux et je vais l'extruder sur ma citrouille principale de manière à avoir des endroits plus ou moins solides ainsi je n'utilise pas l'option coque qui aurait nécessité encore plus de support au moment de l'impression du modèle par la suite j'utiliserai un mode d'extrusion d'un dessin STL que j'ai dessiné sous Inkscape pour créer le visage de la citrouille je vous laisse regarder le tuto s'il y a des éléments qui reste à dans mon explication n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires donc là on est sur un petit chemin et on se rend sur ce qu'on pourrait appeler le chromlec de Saillie en Ostrevent. Alors un chromlec c'est un rassemblement on va dire de, de menhirs sur une forme circulaire mais ici, il y a une petite histoire derrière ce cromlech et je vais vous la raconter dès maintenant. Comme vous pouvez le constater ici, le cromlech est situé sur le dessus d'une butte complètement isolée par rapport au reste. L'explication est en réalité très simple les pierres ont été installées sur le dessus d'un ancien tumulus. Bienvenue sur le site des monnettes. Alors, il y a une petite histoire derrière la localisation de ces pierres et pourquoi elles sont là. Je vais vous raconter cela. Voici l'histoire des bonnettes. L'histoire raconte que six jeunes filles et un violoniste venaient régulièrement ici pour s'amuser. Le violoniste se positionnait au centre de ce tumulus, pendant que les six jeunes filles se mettaient à danser autour de lui à chaque fois qu'ils venait jouer du violon. Cependant, il y avait une petite faille à leur, à leur amusement, c'est qu'ils avaient tendance à venir régulièrement ici pendant la messe du dimanche. Le prêtre les avait prévenus qu'un jour, le ciel leur tomberait sur la tête s'ils continuaient à faire cela. Ils n'en ont fait qu'à leur volonté et un jour, ils sont venus se positionner ici le violoniste au centre, les six jeunes filles se sont mises autour pour pouvoir danser, et aux premières notes que sortit le jeune homme, les six jeunes filles ainsi que lui-même se retrouvèrent pétrifiées. Ici, ce que l'on retrouve sur le site, c'est cinq des jeunes filles, l'une des jeunes filles se retrouve en bas, ainsi que le violoniste. Alors, je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, euh, avec le coup du diable tout à l'heure et puis ici on peut se faire pétrifier bien qu'on ne soit pas dimanche euh, et que je n'ai pas pris mon saxophone pour pouvoir venir euh, en jouer euh, je ne vais peut-être pas trop m'éterniser ici non plus Bon, je vous laisse avec quelques prises de vue du résultat Lego et de l'impression 3D Ce n'a qu'à bien se tenir, je crois que j'ai retrouvé CB. Maintenant, j'ai pas la recette de la potion magique, donc ça ne me servira pas à grand-chose. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes si celle-ci vous a plu, à commenter, me dire ce que vous avez ressenti dans cette vidéo, et surtout si elle vous a plu. Je pense que ça touche un petit peu à l'histoire d'Halloween, à l'impression 3D, Lego. Il y a moyen que ça intéresse des gens dans votre ouvrage. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Partagez, partagez. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire évoluer ensemble la chaîne. Évoluer. Enfin, vous avez compris le mot. Hein. Bon, allez. Moi, je me rentre dans la voiture. Et puis, bah, ça sera plus qu'une étape. Faire le montage. Et ça, a priori, vous avez déjà vu le résultat. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, Vas-y, demande-leur, est-ce que ça leur plaît de faire un vlog Si ça leur plaît, tu rejoins hein et t'en là dehors. Il fait 4 degrés. T'es tellement sportif que t'as fait 5 pas. T'es complètement mort. Je Témoin, hein, le diable. Ouais. Bah, Je crois que... En fonction de l'état de la coiffure, vous serez en mesure de savoir quelles sont les vidéos que j'ai tournées en premier et les vidéos que j'ai tournées à la suite. Bon, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Est-ce que j'ai euh, diffusé la vidéo dans l'ordre de tournage ou pas On va voir si vous tournez. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied... Ça les mais ne pas. La langue, la langue, ne ça pas. La langue, les minutes, mes Ça c'est cadeau, si ça vous reste dans la tête pour la journée. J'ai gagné. Ciao, ciao